Oui, bah en fait, euh, moi le premier. J'ai ouais, <rire> absolument à travailler sur ça en fait. Comment prendre ma place dans le groupe. Ouais. Et c'est bien pour ça que je crée ce stage-là. Ah, oui, oui. De toute façon, c'est toujours ça. Pourquoi mmh. je crée ce, le stage que tu viens de vivre bah, C'est parce que j'en ai besoin. Mmh. Sinon, si j'en ai pas besoin, en fait, on, on propose aux autres ce dont on a besoin toujours. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ouais, ouais. Sinon, c'est plus orienté gourou euh, où moi je suis parfait ouais. et euh, j'embrigade les autres. Ouais. Euh, donc, et avoir l'honnêteté bah de poser ça dans ma, dans ma pratique en tout cas c'est très très important c'est vital pour moi donc, euh, donc ce que je disais c'est que ouais, le stage ça va être orienté comment prendre ma place dans, dans un groupe dans un collectif d'êtres humains euh, en toute transparence en pleine clarté d'esprit sur mes fonctionnements en tant qu'être humain et ça au sein de la forêt en vivant dans la forêt donc chacun va expérimenter va expérimenter par lui-même la forêt. Donc ça veut dire que là, par exemple, as expérimenté la forêt à travers mon prisme à moi. À travers mes règles. Je te coachais, on est d'accord Oui, parce que de moi-même, 'aurais pas fait ça aurait été différent, même si j'avais essayé de communiquer avec la nature, je n'aurais pas forcément... Voilà. J'aurais essayé de voir mes ressentis intérieurs, mais un protocole de fonctionné notamment différemment. Donc là, un... Que ce soit un thérapeute, un, un coach ou quelqu'un qui fait du développement personnel ou en tout cas qui propose des services, c'est quel, quelqu'un qui domine la personne. Parce qu'il il a des règles intérieures qui lui, qui lui conviennent, qui sont alignées sur lui. Et il, il les pose à l'extérieur, exactement ce que tu as fait aujourd'hui. Et, et en fait, les personnes qui sont OK pour suivre ce cadre rentrent, en, rentrent dans les règles. Ce que tu as fait aujourd'hui. Là, le, le prochain stage que, que, que je suis en train d'écrire, ce ne sera pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, je pose le cadre de ce que je t'ai dit, comment prendre sa place dans un groupe, comment être pleinement soi dans un groupe en toute transparence. Après, je ne pense pas que je vais poser un cadre parce que chacun va vivre la forêt à sa manière. Chacun vivra la forêt à sa manière, son expérience personnelle. Et j'ai envie, envie de laisser les gens libres par rapport à ça. Donc, de ne pas mettre de cadre, ne de pas me dire « Ok, pour... Euh, pour ressentir la forêt, bah tu dois faire comme ça, tu poses ton attention, machin, voilà. Ça, c'est pas, ça va pas être ça. Par contre, il y aura euh, et je sais pas encore comment je vais fonctionner pour ça, mais ce sera rendre transparent, mettre de la clarté et une compréhension sur les interactions entre les êtres humains. Donc, afin euh, sur une journée euh, bah, sur plusieurs jours, je pense. Sur plusieurs jours, oui, c'est ça, c'est bien ça. C est, c est parce que là, c'est beaucoup plus puissant sur plusieurs jours, ouais. ce genre de choses. Parce, ouais, il faut absolument rentrer en profondeur parce que sinon, ouais. ça va pas le, ouais. ce sera trop de la surface en fait. Ouais, c'est ce que justement j'avais l'image d'aller de, de, trop en surface d'une ouais. petite balade et puis finalement, chacun reste avec soi-même. Non, le but, c'est que les gens commencent à tisser des liens ouais. au, sein du, au sein du collectif, au sein du groupe. Et il bah, y, y a forcément à y avoir des inimitiés, des, des amitiés, des gens qui sont neutres, euh, des choses à régler avec certaines personnes et pas d'autres. Et tout le but, ça va être de libérer ça, de mettre de la transparence et de la clarté. Donc de communiquer. Mm. Donc pour, Après, c'est pour ça, là, je ne peux pas en dire plus par rapport à, à ça, parce que je n'ai pas écrit le stage totalement. Mais, ça va être le, euh, mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est des stages d'une semaine comme ça. Ah, une semaine, ah oui. Une semaine entière. On vit dans la forêt, donc soit en, en bivouac, soit, euh, soit une maison dans la forêt ou à côté de la forêt. Un bivouac, ça me va. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois ah aussi. Ouais. <rire> et, ah ouais. euh, et voilà. Et euh, euh, forêt, tu, tu l'as déjà ou c'est une autre forêt ou forêt Ah non, mais après, je bouge. Euh, je bouge, c'est-à-dire que exactement de la, de la même manière dont je fonctionne pour le moment. Euh, bah je, avant de poser la date, je demande à des gens qui sont intéressés pour le faire. Mmh. Et à partir de trois participants, bah, je pose le lieu, la date. Mmh. T'en as déjà une <rire> Bon, parfait. <rire> C'est parfait. Et, euh, et donc voilà. Oui, il faut voir euh, la date ici. Euh, une semaine, il faut vraiment qu'il n'y ait euh, rien avant, rien après. Vraiment se poser sur la semaine. Et que, enfin, ouais. En tout cas, pour moi, ouais, ouais. Euh, que je ne me, me dise pas « Ah oui, deux jours après, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille faire. » Parce que là, on va. Le, le stage euh, symbiose et partage avec la forêt, c'est on fait l'humain. On travaille les liens humains à travers le lien au végétal et à la forêt. Donc, c'est du détourné. Mmh. Là, ce que oui. je veux, c'est aller directement dans le cœur du truc. Et là, on pourrait dire que pour moi, comme euh, tout à l'heure, je n'arrivais pas à trouver ton attention. C'était un peu plus. Voilà. Là. Et là, c'est justement quelque chose que j'aurais à travailler. Voilà. Mais. Euh, c'est quelque chose, je me sens absolument prête à travailler okay. Puisqu'en fait, finalement, je l'ai déjà fait Ah, d'accord Enfin, sous une autre forme okay. Je fais des, euh, des, des, des croisières ou des stages de voile euh, ou des régates uh -huh. On est vraiment dans, dans un, univers, un univers restreint à euh, 7 ou 8 personnes Et euh, c'est exactement ça et on, on tisse des liens, amitié, inamitié et comme on est en groupe vraiment restreint, on est obligé de faire avec des mmh. amitiés. Ou s'il n'y a pas d'amitié, en fait, de faire en sorte que les choses soient, soient correctes. Mais pour, pour tout le groupe, pas seulement pour soi. D'accord. Et euh, j'ai déjà expérimenté des moments où euh, il y avait vraiment problème avec une personne. Mmh. Plusieurs fois. Et euh, apprendre à, à gérer ouais. gérer le problème. Mais même, il euh, m'est arrivé aussi d'être... Le skipper en fait, enfin, c'est moi qui gérais le groupe, c'est le skipper qui me disait « Ok. Aujourd'hui, c'est toi qui fais !» <rire> Ah c'est fou pendant, enfin, on va dire, pendant un petit laps de temps, la euh, première journée, sinon toute une journée, le lendemain, c'est moi qui prenais les rênes et là je me suis dit « Waouh !» Et alors ça t'a fait comment De prendre les rênes et d'avoir en charge tout le groupe C'était la première fois que je pouvais ressentir une confiance en moi. Et euh, les décisions que je prenais étaient euh, justes. Je prenais le, le temps de les prendre et je savais que c'était juste. D'accord. Et ça m'a appris aussi euh, que j'avais besoin de, de m'affirmer. C'est-à-dire, une fois que j'avais pris une décision, il fallait la transmettre à tout le groupe. Et là, c'était plus difficile. À tel point que euh, il fallait changer de bord parce qu'il y avait une île devant. Mm -hmm. Et ceux qui étaient avec moi... Vous euh, bon, voyez, c'était en mode euh, euh, croisière-détente. Alors, qu'on euh, était plutôt euh, plutôt en entraînement de régate. Mais c'était croisière-détente. Il fallait vraiment virer. Et je l'ai dit trois fois. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, en fait. On n'a pas à dire trois fois. c'est Oui, oui, c'est bon. Euh, le, on voit, on voit, c'est bon. Et à un moment donné, j'ai dit, on Ça vire. Je ouais. l'ai crié. Je l'ai crié. Ah ouais. et, tout le monde s'est activé. Tous les sens. Et après, ils ont dit, hey, c'était tout proche. Et bien, oui, quand je dis quand je dis de virer, c'était bon. Tu bon, as, bon. as vécu l'expérience. Oui. Tu as vécu totalement l'expérience. Voilà. Et ça, ça résonne vraiment quand tu dis ça. Pour euh, pour ce, le sage que j'ai envie de faire. Mmh. Parce que j'ai envie que les gens vivent l'expérience. Donc, ça va. Sûrement bah, exactement comme le stage qu'on qu vient de faire, se faire par des jeux, par des mises en situation, euh, mais très simple, peut-être des situations du quotidien. Du quotidien pardon. Euh, oui, bah, tu vois, oui. Pas, pas, pas les, les trucs, trucs euh... pas le même genre de situation. En fait. Ouais, voilà. Rare, parce que là, c'était bon, à un moment donné, il y, y a la sécurité qui est en jeu. En ce ouais. sens, y a, y a, quand on est skipper d'un bord, euh, la première chose, c'est la sécurité. Mmh. La protection des ouais en tout cas merci pour euh, c'est cool parce que ça me ça me donne vraiment ça, ça me permet vraiment de euh, de voir où est-ce que je veux me diriger dans le euh, avec ce stage là que je vais euh, que je suis en train de, de pondre bon, petit à petit à droite, hein, ah puisque... bah tiens regarde non, euh, non non non c'est pas quoi <rire> <rire> c'est pas c'est génial